Ah, une petite douceur vous est proposée avec un papa tu triches, Mododa 2. Vous allez voir, on va se délecter. Déjà, ça commence par un point de départ qui a déjà été triché. C'est-à-dire que le point de départ a été, a été réalisé et tracé. Donc du coup, là, on se retrouve dans des conditions où le point de départ a été juste exécuté de la meilleure des façons pour se retrouver en dominante, bon biais, bonne distance sur l'A2 et notre donc, bille numéro 3 relativement grosse. Et c'est à partir pardon, de ce point de départ, de ce point d'entrée réalisé, que l'on va construire une série. Et dès l'instant où l'on se trouve dans le tiers, où on a la possibilité d'avoir plusieurs options intéressantes, c'est là où le joker du papa tutriche va intervenir. Deux jokers est prévu donc pour cette session et on doit aller le plus loin possible. À chaque fois qu'on prend une, qu prend une, une décision quoi, sur, euh, sur les, le cheminement à suivre de la série. Donc là, on est parti vraiment dans des festivités, les chakras sont ouverts. Euh, c'est par là que ça part, c'est par là le bord. ça dépend. Faut voir. Allez, billard 2,80, cadre 42,2 sens trigonométrique. Bonsoir à tous et on amorce immédiatement. Donc cette série commentée live Papa tu triches, Mododa 2, ça c'est du titre, il hein, n'y a pas de doute. Allez, c'est parti! On attaque immédiatement cette série et on, on voit ensemble où est-ce que ça nous mène. Euh, donc là, on est au cadre. Hein. Parce que je me suis dit, la libre, bah, ça va durer des heures. <rire> donc là, nous sommes entrés. Allez, c'est parti. Je fais deux bandes et on va aller chercher cette jeune. Voilà, on réunit les billes, hein, c'était le but. Donc on est à cheval. Allez, cheval, on va faire un petit coulé. Alors le coulé, on l'a vu ensemble, là, il n'y a pas si longtemps. Donc euh, vous remarquez que je suis très loin de cette bille, cette bille jaune. Ah bien, je vais mettre du bas. Voilà, je me positionne plein sur la jaune. Je mets du bas, vous voyez. Je mets du bas sur cette jaune pour avoir un contrôle, même si elle va un petit peu m'échapper. Vous voyez, voilà. Et arriver tendrement sur cette bille rouge. Je n'ai pas sa dominante, il faut que je joue la jaune. Alors jouer la jaune, hein, bon, c'est délicat, hein. mais bon, si on s'applique, voilà, on peut obtenir le contre, comme ça on la perd pas. Allez, on est entré. Et on va rappeler cette rouge immédiatement, avant que ça se corse plein intégral. On essaye de se dégager de cette jaune sans trop s'en éloigner, un hein, juste au milieu quoi. Et on réunit les billes, on les domine, c'est plutôt cool. J'ai deux possibilités ici. Allez, j'utilise mon joker, je suis un fou. Joker utilisé, mode 2 activé. Donc voilà, le point est tracé. On va pouvoir tranquillement euh, s'étendre un petit peu dessus. Donc joker activé, j'utilise mon joker. Allez. Donc moi ce que je veux ici, c'est tout simplement hein, faire un 90 degrés moi ici, là, clac, clac, voilà. Et pendant ce temps-là, la jeune va chercher la petite bande et de retour m'éjecter pour espérer récupérer la ligne. Le coup d'après, je suis entré ici. Hein. Un truc comme ça. Et là, on est à cheval. Donc en fait, on continue la série ici. Et dès l'instant où je pomme, on va revenir sur ce point-là et faire la deuxième option. Allez, à cheval, c'est parti. Toujours à cheval ou pas Là, je suis entré, donc je vais pousser cette rouge. Là, je suis dedans. On va pousser cette rouge et se placer sur la jaune. Non, c'est mal joué, ça. Donc là, on est à cheval. Est-ce que je peux rappeler cette rouge Ça me paraît plus judicieux. Ouais. Allez, on va rappeler cette rouge. Pas trop s'éloigner de cette jaune. Là, j'ai vraiment envoyé la max. Hein. C'est pas bien. J'espère que j'ai le contre. Ouais, j'ai le contre. Là, c'est du bol. Hein. C'est du bol. J'ai pas très, très bien jugé le coup. Donc là, on est entré. Je rappelle qu'il nous reste encore un joker. Parce que c'est ça l'idée. Hein. Allez, on continue, donc euh, on va tâcher de faire un point ici et se dégager de cette bande. Voilà, c'est pas trop mal, allez. <rire> donc ici, on va faire un direct pour deux. Voilà, on veut que cette jeune revienne, évidemment. J'ai massacré cette bille rouge qui qui s'en est allée, donc il va falloir la rappeler. Ou pas, peut-être. Attends, voyons. Oh, punaise. Deuxième joker. Deuxième joker activé. Le mode à de 2 de s'active. Alors là, vous allez voir, ça va être les enfers. Voilà. Deuxième point est tracé. Euh, deuxième joker utilisé. Donc, la question est, est-ce que je dois rappeler cette rouge ou est-ce que je dois jouer la jaune Est-ce que je dois rappeler ici Sinon, je joue la jaune. Sinon, je joue la jaune ici. J'essaye de réunir les billes ensemble sur la rouge. c'est pas terrible c'est pas terrible allez on continue hein. ça y est on a cramé nos jokers maintenant il faut aller au bout du bout alors là on est entré j'ai même pas regardé si on était entré le coup d'avant de toute façon ça n'a aucune importance puisque je rappelle cette rouge allez on rappelle la rouge mal arrivé sur cette jaune. du coup euh, ça va être compliqué <rire> Et eh oui, se soucier toujours de bien arriver sur la 3, qui deviendra notre 2. Et là, comme je suis mal arrivé, rien du tout. Ah, ça va être compliqué. Là, ça se complique. Comme quoi, des points comme ça, qui sont faciles à exécuter, des points qu'on connaît, il faut vraiment les soigner. C'est hyper important. Parce que là, ça y est. Là, je pars dans des coups de réglage. Je pars dans, du, dans des artifices que j'aurais pu éviter. Euh, en ayant mieux exécuté le, le coup de rappel, quoi. Parce que là, voilà, les billes s'écartent. Voilà. Mais bon, on va essayer, on va essayer de regrouper ces billes. Et c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné parce que là, là, c'est tendu, par exemple. Allez, on va essayer de le renverser. Alors, le renverser pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je vais faire grande bande, petite bande, grande bande, et faire le point. Mais non On a dit grande bande d'abord Oh là, là là là là là Bon ben voilà, la série est terminée. Donc on revient sur le premier joker utilisé. A tout de suite. Donc le mode da 2 c'était celui-ci. Vous vous souvenez Où j'ai joué un direct avec un rappel de la jaune. Et en fait, il y avait une deuxième option que je voulais essayer. C'était de me placer sur euh, la jaune. Allez, c'est une finesse. Hein, c'est une finesse, voyons. Voilà où on cherche un placement sur la jaune, voilà. Et si on n'obtient pas un bon placement sur la jaune, on peut toujours espérer un, un biais correct sur la rouge, mais là c'est bon. Là j'ai le bon biais, j'ai plus ou moins la bonne distance, il va falloir lever un chouille. Ah, J'aurais peut-être pas dû lever finalement. Allez, on est à cheval, on va tâcher de se positionner sur la jaune donc, ça implique pousser la rouge. Alors, oh putain, là, ah, ah est-ce que j'ai droit à un deuxième joker Bah oui, théoriquement, oui, puisque c'est notre premier joker. Mododa 2, papa, tu triches Oui, bon, bah, j'ai le droit. Il y a des traces partout, je suis perdu. On nettoiera après, c'est pas grave. <rire> Donc, là, j'utilise le deuxième Mododa, Mododa sur mon premier Mododa déjà utilisé. Alors là, c'est le bordel. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, dans mon esprit, c'est très clair et c'est bien là l'essentiel. Ici, nous avons deux choix possibles, soit on se place sur la.. Soit on se place ici là, clac clac. Et on rappelle la jaune ici, billes en paquet. Et après on réunit les billes et on essaye de traverser pour reprendre la dominante. Soit. Oh je suis perdu là. Il y en a deux partout. Soit. Soit. Euh, attendez, les plus fraîches. Les plus fraîches. Là, les plus fraîches. Soit j'essaye de traverser tout de suite, soit je fais le passage. Le passage, voire le rétro-passage. <rire> C'est délicat. Donc je vais essayer le rétro-passage. Allez, Donc, enfin, ça va prendre peut-être plusieurs coups, mais on va essayer de se placer un rétro-passage. -pla rétro à mon avis, je vais le faire en deux fois. C'est-à-dire qu'avant de faire le rétro-passage, la première fois, là, je pousse un peu la jaune et je meurs à la rouge. Et ici, bah non, je peux déjà plus le faire, il faut que je déborde tout de suite. Donc si je déborde tout de suite, il faut que je sois en mesure de rappeler cette rouge. Donc pas d'embrouille, il me faut le bombier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je sois ici, quoi. Sinon, ça va être compliqué. Donc là, tout va bouger, tout va s'écarter. Mais il faut que j'ai le bombier sur la rouge. Alors le bombier, il n'est pas fou, hein, j'ai l'impression. Non, il n'est pas fou du tout, mais on a la dominante débit. Oh, je suis désolé Jean-Jacques, mais il faut que je lève là, je suis trop loin. Sinon je vais tout exploser. Bon, c'est pas terrible, mais on a du bol et on a la possibilité de rappeler immédiatement cette rouge. Ce que je vais m'empresser de faire et rester en dominante sur cette jaune. Rester en dominante sur cette jaune. Oui, je suis en dominante, mais ma rouge, la rouge va m'éjecter. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est des choses qui sont prévisibles, ça, de toute façon. On est tellement gros, nous, ici, que ça arrive. On est entré. Allez, bande avant pour ne pas escagasser. De toute façon, j'ai plus de joker. J'ai plus de joker. Là, j'aurais bien tracé celui-là aussi, mais je n'ai plus de joker, donc c'est pas grave. Allez, bande avant. Pourquoi bande avant Parce que j'ai pas envie de bouger cette rouge. Voilà. Et là, donc, hop, on rappelle cette jaune. Est-ce que je peux rappeler la rouge Je peux rappeler la rouge. Ça serait quand même plus judicieux de rappeler cette rouge. Même si je suis tenté de jouer la jaune, Parce que quoi que la jaune potentiellement, euh, peut choper la ligne quoi. Parce que le cadre, il faut aller vers les lignes. Euh, j'hésite, hein. j'hésite, euh, j'hésite vraiment parce que bon, là, elle rentre, il hein, n'y a pas de doute. Mais là, ça rentre aussi. Hein. C'est là où le papa tu triche devrait intervenir en fait. C'est quand on a deux possibilités vraiment géniales à jouer, quoi, des deux côtés. Mais bon, ah, je suis désolé les gars, je vais jouer par là. <rire> voilà, on va déborder cette rouge et rappeler la jaune. Voilà. Donc on est entré. Chaque point est ta réflexion, de toute façon, chaque point, hein, c'est un truc de fou. Euh, et c'est ça que j'adore, Et vous aussi, je suppose. Allez, je me place sur ce... Je pousse un peu la jaune sur la ligne et je me place sur la rouge pour faire... Voilà, un rappel en, en direct pour deux. Elle n'est pas très très bien placée, mais ce n'est pas grave, on va tricher. Attention, petit massé... Euh... Petit... petit piqué, pardon. Piqué, euh... renversé. Là vous le connaissez pas, je vous l'ai pas encore présenté. Mais euh... bah, j'ai escagacé la jaune, c'est vraiment dommage. Euh... Peu importe, on est entré. De toute façon, ça change que dalle. Allez, on va pousser, on va se positionner pour un rappel de long. <rire> un rappel très long même. C'est pas grave. Allez. Ah ah bah finir là-dessus c'est pas cool. Hein. C'est ma faute. Bon certes c'est une méthode, hein. le papa tu triches Modo dada. Modo dada. Modo dada 2 fait son apparition, certes. Maintenant, moi ce qui m'intéresse le plus, très sincèrement, c'est qu'est-ce qui se passe de votre côté. Alors les gars, laissez des commentaires et partagez un petit peu votre quotidien dans les entraînements, ce que vous faites. Ou bon, Est-ce que, est que vous faites que des parties Est-ce que vous faites que de l'entraînement Est-ce que vous faites un petit peu des deux Quand vous vous entraînez, comment ça se passe Quand vous faites des parties, comment ça se passe Franchement, je suis curieux de savoir tout ça parce que je ne peux pas encore venir vous voir dans les clubs respectifs. Alors, alimentez-moi quand même, histoire que j'ai deux, trois infos parce que ça m'intéresse tellement tout ça. J'ai tellement besoin de savoir comment ça se passe dans les autres clubs quoi parce que bah, je trouve ça tellement hyper intéressant de voir un petit peu quels sont les rouages qui se répète un petit peu donc voilà en tout cas le, la méthode papa tu triches est loin euh, d'avoir dit son dernier mot euh, nous avons évidemment beaucoup de travail à faire sur la conception donc euh, bien du courage les gars je vous fais le béco et on se retrouve très prochainement évidemment là